Fabien Roussel, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, vous êtes le premier candidat communiste depuis 2007. Euh, pour vous, les 500 parrainages, c'est une formalité Vous les avez déjà ah, Ce n'est pas une formalité. Euh, nous sommes proches de les avoir. Disons qu'il en manque quelques-unes encore. Mais je souhaite pouvoir aller au-delà des 500 pour avoir de la force et, et montrer aussi la diversité euh, des soutiens des maires de toutes tendances qui pourraient soutenir la République sociale et laïque que je défends. Donc vous êtes plutôt, plutôt optimiste, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Vous, vous assumez, c'est vrai, alors de, de, vous, de vous démarquer, notamment de parler de sécurité d'immigration. Est-ce euh, que c'est parce que c'est dans l'air du temps ou est-ce que c'est parce que, euh, finalement, euh, vous avez mis trop, trop longtemps la poussière sous le tapis, si je puis dire Quand je dis vous, c'est aussi toute la gauche dont je parle. Nous avons fait surtout le choix de nous adresser euh, à la aux classes populaires, aux classes moyennes, à la très grande majorité des Français qui aujourd'hui euh, souffrent d'une faiblesse de leur pouvoir d'achat, de d'un travail très précaire, de conditions de travail parfois difficiles, et puis de nos concitoyens, leur parler à ceux qui souffrent de la tranquillité publique, d'insécurité. Nous vous sentiez habite. que c'était un sujet donc, dont il fallait nous que voulons, vous saisissiez. Oui, parce que nous voulons défendre les droits euh, de tous les Français, les droits de pouvoir vivre. Euh, heureux, euh, dans la tranquillité publique. C'est pour ça que nous avons besoin euh, d'une police de proximité, mais aussi d'investir dans nos services publics, partout, dans toutes les communes et dans tous les quartiers. Vous essayez de faire bouger les lignes aussi. Vous, vous appelez à la vaccination, vous soutenez les petits patrons, vous fustigez une économie entièrement étatisée, vous prenez la valeur travail contre l'assistanat. Euh, c'est un discours qui tranche quand même un petit peu. Pourquoi est-ce que ça ne prend pas vous, vous êtes à peu près crédité dans les sondages de 2% et c'est vrai que ça ne bouge pas ben – Je ne peux que progresser, voilà. Oui. Donc nous en sommes aujourd'hui au début de la campagne. Euh, je fais tout, nous faisons tout pour faire connaître ce programme, ce pacte pour la France, pour l'emploi, le pouvoir d'achat pour la jeunesse que je mets au cœur des priorités de, de mon programme. Et donc nous voulons convaincre, nous voulons construire un rassemblement majoritaire, Populaire. Nous voulons nous adresser à, à tous les Français, d'ailleurs sans regarder leur étiquette. Ce que nous voulons, c'est véritablement sortir la France de l'ornière dans laquelle elle est et mettre en avant un pacte républicain, l'égalité des citoyens, réindustrialiser la France, investir dans les services publics. C'est un projet de société que nous voulons mettre en avant. Vous parlez d'un projet de société, de, de, de rassembler euh, la France populaire les sympathisants de gauche, qu'est-ce qu'ils réclament Ils réclament à 113% une primaire. Vous leur dites toujours non Je ne balaye pas du tout ceux qui s'inquiètent, ceux qui cherchent le meilleur chemin pour faire gagner euh, la gauche aux élections présidentielles et législatives. Ces deux élections sont importantes. Mais ce que nous disons, c'est que ce n'est pas un problème de personnalité. Les problèmes de la gauche sont beaucoup plus profonds. Il y a une gauche qui a été au pouvoir, qui a gouverné et qui a tellement déçu... Et qui s'est détourné du peuple justement. Moi, je souhaite. Donc on là, ait... vous parlez du Parti socialiste. Et donc des à Verts. eux, vous leur dites clairement non. Et des Verts, mmh. puisque ensemble, ils ont défendu un projet social-libéral. Ils ne remettent pas en cause les traités européens. Moi, c'est tout l'inverse. Je souhaite, moi, que la France retrouve sa souveraineté démocratique, sa souveraineté économique, que l'on puisse réindustrialiser, investir dans les services publics sans avoir à souffrir des politiques d'austérité imposées par Bruxelles. C'est un tout autre mais projet. Honnêtement, je souhaite... quand je vous entends, mais... Fabien Roussel, je me dis, mais Jean-Luc Mélenchon, et vous, vous dites quand même la même chose. Mais... Et regardez, il vous tend la main. Il vous propose, il est euh, euh, anti-nucléaire. Vous, au contraire, vous soutenez la filière. Il vous propose aujourd'hui un référendum sur cette question-là, sur le nucléaire, euh, en guise de, de gage de bonne volonté. D'abord, le, le référendum, c'est euh, dans quatre mois, c'est le premier tour des élections présidentielles, les Français pourront choisir euh, les projets de chacun. Et il y a des différences entre Jean-Luc Mélenchon. D'abord, nous ne sommes pas pareils, en termes de personnalité, ça se voit. Mais surtout, nous, quand nous disons que nous voulons réindustrialiser la France, que nous voulons nous attaquer euh, à la pauvreté, c'est pour cette raison, justement, que l'on parle d'énergie nucléaire à côté des énergies renouvelables, parce que investir dans les énergies nucléaires dans notre pays, parce que nous avons déjà un, un héritage, c'est la possibilité, la garantie demain de pouvoir fournir aux Français comme aux entreprises une électricité peu chère et décarbonée, c'est-à-dire qui tiendra nos objectifs climatiques, mais qui permettra de pouvoir électrifier, euh, de donner de l'électricité à ces entreprises, ces usines qui doivent produire en France. Et puis il y a 3 millions de Français qui aujourd'hui sont en précarité énergétique. Et pensez à tous ces retraités là pendant les fêtes de Noël qui ont bien du mal à payer leurs factures de gaz et d'électricité. C'est plus 60 euros par mois qu'ils ont à payer. Les 100 euros du gouvernement, c'est d'ailleurs très méprisant hein, là, ce qu'ils ont fait et c'est loin d'être suffisant pour répondre à leurs besoins. Est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, une forme de... Euh comment dire, de fierté à vous maintenir parce que pendant deux fois, vous vous, vous êtes désisté au profit de Jean-Luc Mélenchon et là vous dites, bah non, bah pas cette fois-ci. Est-ce que c'est pas ça juste Quand on se présente à une élection présidentielle, on y va avec beaucoup d'humilité. Je sais d'où je viens. Je suis euh, du Nord. Je suis un ch'ti. Député d'une circonscription très industrielle qui a vu certaines de ses usines fermées et d'autres que l'on a réussi à maintenir parce qu'on s'est battu ensemble avec les salariés, avec le monde du travail. C'est ça que je veux. En fait, moi, je souhaite pouvoir redonner. Quoi redonner, qu'il qu en coûte, re... quoi qu'il qu se passe, vous, vous je, serez euh, au sort je, du premier tour candidat à la présidentielle. Je veux servir les intérêts du monde du travail, servir les intérêts mais du Mais est-ce que si peuple, les intérêts du monde du travail, c'est finalement de se associer à quelqu'un d'autre Justement, je fais appel au monde du travail et aux salariés pour qu'ils envahissent cette élection, pour qu'ils interviennent eux et qu'ils disent ce qu'ils veulent justement. Vous n'avez pas répondu à, que à ma que question. Que quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, je serai candidat je... au premier tour de la présidence. Bien sûr, j'entends. Présenter mon projet, mon pacte pour la France, pour l'emploi, pour la jeunesse. J'entends le présenter que les Français aient le choix et qu'ils surgissent dans ce débat. 50% de nos concitoyens aujourd'hui ne savent pas pour qui voter. Je souhaite pouvoir les convaincre et que ce soit eux qui prennent la main. Mon pacte pour la France, c'est construire une France demain qui mettra l'emploi, le pouvoir d'achat et la jeunesse au cœur de nos priorités. Et on le fera ensemble. Je souhaite pouvoir reconstruire une gauche avec le peuple, pour le peuple ensemble, Ils ont été méprisés pendant des années, y compris par une certaine gauche. Je veux tourner cette page. – Et qu'est-ce qui fait que cette France silencieuse ou cette France abstentionniste dont vous nous parlez, euh, qui pour l'instant ne semble pas réagir à vos propositions, elle va réagir dans les trois mois qui viennent ?– Mais parce que nous allons enfin avoir un, un grand débat présidentiel, j'espère à égalité. Quand je vois les deux heures consacrées au président de la République ce soir, je trouve ça très scandaleux. – Ça vous bien. choque ?– ah, mais, Oui, et je demande à ce que TF1… Enfin, la même chose pour tous les candidats. Ce sera l'occasion pour moi de me présenter, de raconter mon parcours, euh, expliquer d'où je viens et, et mon projet pour la France. Et donc je fais confiance aux Français. Je sais qu'ils aiment bien les Français, créer l'événement. Ils n'aiment surtout pas qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire pour qu'ils doivent voter avec les sondages devant leur nez. Et donc je leur fais entièrement confiance et c'est pour ça que je souhaite me présenter à, à ces élections présidentielles. fabien Roux.